Alors les amis, là je vais laisser la parole à Sabrina dans la suite. Je veux juste introduire un petit peu le sujet parce que euh, pour des personnes qui souffrent d'amaxophobie, donc l'amaxophobie c'est les, les blocages liés, les blocages, les crises d'angoisse liées à la conduite, les pertes de moyens liées à la conduite quand on est au volant. Ce que je constate pour avoir accompagné beaucoup de personnes sur cette difficulté-là, c'est que c'est vraiment quelque chose de tabou. On a beaucoup de mal à en parler, d'ailleurs, elle en dit un mot là-dessus à un moment donné, Sabrina. Euh, c'est que, ouais, on n'est pas euh, compris. Les personnes, du moins, qui souffrent de ça ne sont pas compris. Et du coup, elles n'en parlent plus, elles évitent, elles trouvent toutes les combines pour éviter les situations. Et après, même quand il y a un programme, comme là, c'est le, le programme à maxophobie qui a utilisé Sabrina, comme les autres personnes hein, qui... qui... Bah, qui ont pu témoigner peut-être que tu as vu déjà des, des vidéos à ce sujet-là. Il y a d'autres vidéos témoignages d'ailleurs sur la chaîne hein, YouTube de Vivre Sans Peur, euh, en allant sur la playlist témoignages si tu veux regarder. Et ce qui se passe, c'est que même avec la formation, ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui restent sur le carreau, enfin qui ne vont pas l'utiliser, qui vont laisser de côté tellement c'est ancrer cette peur, ce blocage, en disant « je ne vais jamais y arriver ». D'ailleurs, j'ai noté certains mots, ben on va les laisser après, c'est Sabrina qui va le dire, mais qui disait à un moment donné, elle dit « si on m'avait dit ça il y a un an, j'aurais dit que c'était impossible pour moi d'affronter ça cette peur ». Et pourtant, elle, même en ayant acheté la formation, elle disait « j'y croyais sans y croire, quoi, ça me paraissait complètement impossible ». Et ce n'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. Avec, comme un, avec un coup de baguette magique, et bam, boum, boum, c'était régulé, c'est réglé, c'est plus complexe que ça, beaucoup plus complexe que ça, parce que dans ces blocages, ces peurs, il y a la conduite, il y a d'une part le blocage pur réel qui est là, mais il y a aussi ce, qu appelle, ce que j'appelle des papes des peurs d'avoir peur, des projections, et c'est complexe avec la conduite, parce qu'on euh, prend des risques en étant sur la route avec les autres, des risques pour nous, mais aussi pour les autres, ce qui... Et compliqué, et donc du coup, les personnes qui avancent là-dessus qui s'y mettent, et c'est pour ça que je partage là ce que m'envoie aussi Sabrina, ont beaucoup de mérite parce que je sais et on sait, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile. Par contre, c'est possible de le faire. La preuve, donc je vais laisser Sabrina s'exprimer ici. Elle avait fait un autre témoignage il y a quelques temps qui est aussi sur la chaîne. Si tu veux aller voir, et donc première partie, elle en vidéo. Deuxième partie en audio, parce que c'est une suite de messages audio qu'elle a envoyé suite à sa vidéo, parce que quand elle a envoyé la vidéo, moi je l'avais remercié et je l'ai félicité, et donc après elle rebondit et elle continue un petit peu là-dessus, je me suis dit que ça pouvait être utile de laisser tout ça brut de brut, parce que ce qui compte, je remarque, c'est que ça vienne de la personne après qu'elle s'implique, qu'elle s'engage. Encore un truc que je voudrais préciser qui est vraiment important, c'est que ça n'est pas de ta faute, ces difficulté. Si tu souffres de ça, tu es seul dans ton coin, personne te comprend, ton conjoint ne te comprend pas, le prof d'auto-école ne te comprend pas. Euh, c'est comme ça, ce n'est pas grave, il n'y a pas de... à accuser personne là-dessus, mais encore moins toi-même parce que tant que tu... Subis ça, ça devient de pire en pire et tu perds de ton estime de soi régulièrement un peu plus. Et je pense aussi aux hommes pour qui c'est super difficile parce que combien j'en ai eu et vu et maintenant qui en sont sortis mais qui étaient pris dans la tourmente et qui étaient super mal de trouver toujours des excuses pour ne pas conduire et pour laisser leur compagne conduire à leur place et eux par rapport aux de leurs enfants subissaient ça, c'était terrible quoi. Donc c'est aussi le cas pour les mamans mais je pense que pour les gars ça en rajoute encore un peu plus. Donc parole à Sabrina et puis s'il y a des questions bah, il suffit de me contacter. Salut Eric, c'est Sabrina. Voilà je t'avais promis de faire cette vidéo. Enfin. Et j'ai re, refait le challenge. Je suis très heureuse d'avoir accompli ça. Je me sens rassurée, posée. Et j'ai plus la peur que j'avais euh, la première fois, à ma première vidéo où j'avais beaucoup d'émotions. Et là, je suis arrivée à destination, comme tu peux le voir derrière moi. Je suis à Marseille, euh, Aéroport, la route que je craignais tant, qui m'a fait tant peur depuis toutes ces années. Et maintenant, euh, franchement, j'attends de refaire un autre challenge plus dur que ça. Et euh, comme quoi, euh, ça peut arriver. Ça... Jamais rien n'est impossible, on m'aurait dit ça il y a un an, je t'aurais dit que c'était impossible pour moi d'affronter tout ça, et cette peur, et cette route, et cette voiture, et tout ça, enfin voilà. Donc, euh, ben merci à vous tous, au groupe, et à toi Eric, parce que, oui c'est moi qui l'ai fait, mais sans toi, franchement, on n'aurait pas pu plonger. Ben, je te remercie pour tout. Et puis euh, je souhaite euh, la même chose aux autres qui, qui souffrent de ça parce qu'on n'est pas du tout compris. Et je souhaite vraiment la, mieux que ça pour les autres. Merci beaucoup Eric pour tes encouragements. Et euh, tout ça, ben, je l'ai accompli, regarde, presque un an. Presque, hein, un peu moins d'un an, onze mois. Après avoir pris ma première formation, la maxophobie. C'était au mois d'août de l'année dernière. Et franchement, j'aurais jamais cru, je te jure. J'ai tenté le coup parce que j'avais plus rien à perdre. Mais je te jure que j'y croyais sans y croire, quoi. Parce que c'était trop beau pour être vrai. Et donc, euh, maintenant, euh, je vais aller un peu plus loin euh, faire une route différente. J'espère la semaine prochaine, je ne sais pas quand j'ai mon repos jeudi prochain. Eh ben, J'essaye de, de faire un peu de l'autre côté. Et... Cette route, elle est très difficile. Donc si j'arrive à la faire, franchement, Toulon-Nice, ben, pour moi, elle est très difficile et elle n'est pas très bien. Enfin, j'aime pas cette route. C'est pas une route que j'apprécie. Donc si j'arrive à le faire vraiment, c'est que c'est fini quoi pour moi. Ça, ça veut dire que j'aurais plus de peur en voiture pour moi c'est à dire je serais arrivée au sommet quoi après je peux pas te dire si je peux aller plus loin parce que même avant euh, il y a 15 ans je venais d'avoir mon permis donc euh, j'ai pas pu tester plus loin quoi à part un Toulon Nice ou à Marseille ou à l'aéroport Toulon voilà donc, ben j'espère que je serai prête pour la semaine prochaine. Mais ça me trotte dans la tête, là, depuis quelques semaines. Donc, euh, j'attends le bon moment pour me jeter. Parce que là, c'est le 10 mètres. Hein. Là, j'avais sauté le 5 mètres. Et puis là, c'est le 10-15 mètres, là. Merci beaucoup, Eric.